Bonjour à toutes et à toutes. aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui produit la voiture la plus rapide du monde, Bugatti. Bugatti a été créé, on ne sait pas trop quand, c'est pas vraiment dit, je pense dans les années 20 ou 30, par Henri Bugatti, qui produit d'abord la Bugatti Atlantique. Il y en avait quatre dans le monde, il en a gardé une pour lui. Elle était noir et c'était le seul à pouvoir euh, l'utiliser. Il l'avait appelé la voiture noire. Pendant la guerre de euh, 39-45, euh, il était euh, alsacien et voulait échapper euh, aux nazis, puisqu'il était juif. Euh, et euh, il a mis sa voiture sur son train. La voiture. Aujourd'hui, elle aurait une voiture une valeur de 25 millions d'euros, je pense. Donc, il l'a mis sur un train, donc le train elle a disparu et personne ne l'a jamais retrouvé, on ne sait pas où elle est. Euh, donc, plus tard, Bugatti, dans les années plus tard, il produisait quelques voitures, ce n'était pas hyper intéressant. Dans les années 90, ils avaient fait euh, une voiture qui allait assez vite, mais bon, c'était pas, pas dans la crise économique, donc euh, personne ne les a remarqués. Et, euh, enfin, ils étaient un peu dans en, en ruine, et en 2005, Volkswagen les a rachetés, comme Porsche d'ailleurs. Et, en 2005, Volkswagen a voulu prouver qu'ils sont puissants, et euh, beaux et forts, et qu'ils peuvent aller vite, et peuvent être luxueux. Euh, pendant beaucoup d'années, ont... ça a pris beaucoup d'années, ils ont conçu la Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron était la voiture du plus rapide du, euh, du monde dans cette époque. Euh, mais il s'est arriv... révéré qu'en 2012, euh, il, euh, elle pouvait être dépassée en vitesse. Elle faisait 430 km h donc c'était un grand record mais il y avait quelques euh, concurrents comme McLaren, comme Ferrari, euh, ou comme un peu Porsche, la, la 918 Spider, qui pouvaient rivaliser. Euh, Ferrari avec la, la Ferrari et euh, euh, McLaren avec la, la P1. Malheureusement, il... Euh, voilà. Donc en 2000... 11, comment ça la conception de la Bugatti Chiron Bugatti voulait dépasser les limites Repousser les limites de la physique Battre un nouveau record de vitesse Et euh, faire une voiture luxueuse Leur seul objectif était de faire mieux que la dernière fois Avec la Viron. Donc ils commençaient par le moteur euh, Le moteur euh, et ben, c'était un, un gros moteur, euh, un V16, comme celui de l'Aveyron, mais il devait le rendre plus puissant et plus rapide. Le Veyron, il faisait un peu plus de 1000 chevaux, comme Bugatti, McLaren et Porsche. Non, Porsche, ça faisait, ça faisait un peu moins, 900 chevaux. Mais McLaren et Bugatti, ils faisaient plus de 1000 chevaux leur moteur. Et euh, donc, ils voulaient repousser ça. Ils ont développé, ils ont allégé le moteur, ils ont, ils ont euh, amélioré les techniques, euh, ils ont mis un plus gros turbo-compresseur, même 4 turbo-compresseurs, et ils sont arrivés à un moteur de 1500 chevaux. C'était un record, c'est la voiture la plus puissante du monde. Euh, par exemple, quand on conduit la voiture à 200, elle n'utilise que 150 chevaux donc euh, tu as l'impression que tu as encore 1300 chevaux en plus et euh, donc Bugatti a voulu euh, euh, le mettre sur une voiture qui s'inspire de, euh, de la de la Veyron avec, euh, un, avec une prise d'air qui dessine un, un petit demi-cercle comme ça et et euh, ils ont euh, amélioré, ils ont refroidi le moteur avec un... Voilà. Et cet air-là, elle avale euh, 8 baignoires par seconde. 8, euh, donc ça fait 1200 litres par seconde d'air. Et euh, elle consomme, tenez-vous bien, son réservoir entier, quand elle roule à plein régime, en euh, 9 minutes. Donc t'es es plein, tu commences à rouler vite. Et en 9 minutes, euh, la voiture est vide. Euh, et euh, en plus, euh, donc ils ont fait l'intérieur. est euh, très beau, il n'y a pas d'écran. Ils veulent euh, faire une voiture intemporelle. Euh, et l'extérieur, c'est pas... Euh, un, une voiture qui se ressemble de plusieurs pièces. Enfin, il y a le moteur, qui est en beaucoup de pièces, mais... La carrosserie, c'est une seule pièce, ça s'appelle une euh, mono. Euh, je ne sais plus quoi. Et euh, ça, a, ça a pris un an pour la concevoir, ça. Euh, sur le Bugatti, chaque petit détail euh, sont vraiment très très important. Et euh, donc, euh, Bugatti. Euh, donc, ils ont conçu la voiture et en 2015. Ils font un test d'essai sur un circuit euh, secret, quelque part, on sait pas où. C'est dit que c'est dans le nord de l'Allemagne, mais on sait pas où. Et euh, la voiture bat le record du monde en éteignant 492 km h 60 km h de plus que la dernière fois. Donc euh, Et en plus, ils font un autre essai. La Bugatti, démarre. Il accélère, il atteint 400 km/h et s'arrête complètement en 42 secondes. C'est euh, l'accélération la plus rapide du monde. 0 à 200 en 11 secondes, 0 à 300 en 31 secondes et euh, complètement s'arrête en 7 secondes. Donc, euh, Bugatti pourrait être content il avaient battu un tas de records il était mieux que mclaren porsche et, euh, euh, et, et ferrari mais malheureusement euh, ils le bat ils les, battent, ils les battent aussi dans un domaine la voiture le bugatti chiron coûte 2 millions 400 mille euros sans option minimum limité à 500 exemplaires ils sont en train de la produire les produits complètement à la main euh, et euh, à l'intérieur, bah, quand, quand, quand, quand tu veux acheter une bougie à tu vas à Molshine, leur centre là. Et euh, donc, euh, tu arrives à l'aéroport de ton pays, tu t'en fous, de pays. Donc, d'abord, tu as un service de parking euh, de luxe à l'aéroport. Ensuite, tu as un lounge première classe, donc tu voyages en première. Et quand tu arrives, ils viennent te chercher en Porsche, vu que Bugatti n'a pas de voiture qui peut servir à ça, avec les bagages et trucs. Et euh, ils t'amènent dans un hôtel 5 étoiles, et le lendemain, ils viennent te chercher, ils te font visiter l'usine et les ateliers. Euh, après, ils te font faire un essai, après tu payes, et tu vas conduire ta voiture. Euh, donc, euh, dans un. Euh, vous savez, les bagues de fiançailles, il y a un diamant dedans. Dans chaque haut de côté au bord de la portière, là, il y a trois diamants comme celui-ci. Chaque, euh, chaque côté de la voiture. Euh, trois diamants. Euh, donc, à l'intérieur, c'est un cuir de euh, 16 bisons. Euh, qui euh, ont été élevés en assez haute altitude pour qu'aucune mouche ou euh, moustique vienne les embêter. Le cuir, il ne couine il pas. Euh, et euh, donc, ça explique que c'est 400 000 euros. Mais Bugatti, ils ont sorti aussi une version sport qui vient un peu plus vite, encore plus. 500 km/h. Mais c'est même performance pour l'accélération de fromage. Après, euh, même moteur aussi. Euh, ils ont voulu faire une version unique. Vous vous souvenez de la voiture noire dont j'ai parlé au début de la vidéo Ils l'ont refait, s'inspirant de la Chiron et de la voiture noire. Ils ont fait une voiture unique, à un seul exemplaire, comme celui qui manque, et l'ont vendue à 16 millions d'euros. C'est la voiture de production la plus chère du monde. Enfin, la voiture qu'on achète neuve la plus chère du monde. C'est un milliardaire anonyme qui l'a acheté. Euh, ils ont aussi fait une version à 10 exemplaires qui s'inspire qui, euh, qui du modèle des années 90, qui est pas mal. Et donc, Bugatti, ils sont en bonne santé. Et C'est une marque qui marche bien, qui va vite pour les milliardaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée.